Bonjour et bienvenue sur notre première vidéo commentée, nous allons vous présenter la chaîne, notre chaîne parle de d'écrevisse, de pêche, de reptiles, comme vous pouvez déjà le constater, comme vous pouvez déjà le constater sur ma chaîne plusieurs vidéos sont disponibles Et on va déjà vous présenter un petit peu ce qu'on a préparé pour eux On a déjà préparé pour la première vidéo de pêche. Déjà, nous avons une écrevisse que nous allons vous faire montrer. C'est une écrevisse américaine que nous avons récupérée. Euh, je sais, il n'y a pas trop de luminosité. Vas-y, as Une première écrevisse celle-là nous la tuerons pas, on va la garder comme ça. Elle est bien. Et euh, un reptile, comme vous pouvez le voir derrière moi. Un terrarium qui va bientôt accueillir soit un pogona vitizep, soit euh, un gécolopard. Donc euh, je sais pas euh, encore ce que je vais prendre. Euh, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Euh, en attendant, nous, moi et Esteban, nous allons aller pêcher les crevisses. Et euh, euh, avec Esté, on va aller chercher euh, des crevisses. Là maintenant. Et puis on vous fait le point après. A plus.